Venez apprendre à utiliser MySQL, le système de gestion de base de données le plus populaire au monde. Avec l'augmentation rapide des données générées par les entreprises et les clients, que vous soyez un grand site d'e-commerce ou un site plus modeste, vous allez avoir de nombreuses données à traiter, organiser et manipuler. MySQL de Oracle est l'outil adapté pour cela. Il peut s'utiliser seul ou combiner avec d'autres logiciels très facilement. Dans ce cours, vous apprendrez à créer des bases de données optimales. Vous apprendrez à interroger vos données pour récupérer les informations importantes à l'instant T. Vous apprendrez à manipuler les fonctions avancées. Vous apprendrez également à sécuriser MySQL. Cette formation est accessible à tout le monde. Vous devez auparavant être familiarisé avec l'outil informatique et savoir utiliser un ordinateur. Vous êtes intéressé par cette formation Pour vous ou pour votre équipe, contactez-nous au 09 73 72 89 30. À bientôt